Vous aussi, vous voulez apprendre à danser à la salsa cubaine C'est parti pour le premier cours. Salsa cubana. Voici donc la clave, un instrument de percussion. À chaque fois qu'on va la taper, on va danser. On va danser donc sur le 1, 2, 3, marquer une pause sur le 4. Hein, on appelle ça aussi un temps mort, on ne fait rien du tout. Redancer sur le 5, 6, 7, sur 8, temps mort. Donc ça fait... 5, 6, 7. Alors pour mettre du style dès votre premier mouvement, hein, on va bien fléchir le genou gauche les garçons, droite pour les filles. Donc étendre le pied qui est en arrière. Ici. Donc à chaque fois transférer le poids du corps. Hein, ce qui donne déjà directement le style dans la salsa cubaine. Donc là on va danser donc sur le 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, face à face, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hein? Donc, pendant tout ce temps qu'on va voir euh, les cours, n'oubliez pas de voir le lien avec la Bible de la salsa cubana. Hein? C'est les pas de salsa cubaine qu'il nous faut pour évoluer et se perfectionner. Le premier pas qu'on va voir, c'est le pas de salsa. Les filles commencent de la jambe droite. Les garçons commencent de la jambe gauche. Et on va juste reculer notre pied sur le temps 1 et faire 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2. On s'imagine, on est dans un cercle et on sort juste le premier pas et le cinquième. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va se mettre face à face. 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Attention, les bras sont toujours plus haut que le niveau de la taille. 1, 2, 3, on ne veut jamais danser ici. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prochain pas, le pas arriba. Les garçons, on va avancer sur le 1, 2, 3. Chicas, vous allez reculer. Hein, donc, ça va faire 3, 4 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos para abajo, en arrière, les garçons reculent, les filles avancent. 1, 2, 3, 5, 6, arriba. On voit d'abord les pas en solo et ensuite on va se mettre en couple, abajo. 1, 2, 3, salsa, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le pas de Mambo, les garçons devant sur le 1, les filles derrière sur le 1. Donc ça fait 1, 2, 3, et ensuite on recule, les filles avancent. 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prochain pas, le pas de la rumba. Rumba. Donc c'est juste un pas sur le côté. Les filles, jambes droite, les garçons jambes gauche 3, 4, 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Côté 6, toujours en flexion. 1, 2, 3. Et les bras en mouvement. 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. À la cubana. Les garçons donc toujours de la jambe gauche, les filles toujours de la jambe droite. Hein, on va le faire d'abord face à, à la caméra, hein, en allant vers la caméra. Donc, on va avancer sur l'un 1, 2, 3, comme si on voulait faire un arriba. 3, 4, 1, 2, 3. Ici, pour la première fois, on va utiliser le temps mort et tourner sur le temps 4. Donc, on va bien venir dans le sol et tourner avec ta les talons au sol sur le temps 4. Les garçons ont fait un demi tour à droite. Les filles, vous faites un demi tour à gauche et on repart toujours du pied que devant. 5, 6, 7 pour retourner sur le 8. Hein? Donc, nastasia elle va le faire toute seule. 3, 4 et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et face à la caméra. 3, 4 et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et vite, vite, lent. 5, 6, 7, les garçons aussi, donc le 3 est toujours lié au 4, 1, 2, 3, dès que j'appuie mon 3, c'est une mini préparation pour tourner sur le 4 et faire 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, c'est un pas vraiment important car c'est le pas qui nous permet de nous déplacer, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Alors, la position des bras qu'on danse en couple, les garçons, vous passez votre main droite sous l'omoplate gauche de la danseuse. Les filles, votre bras gauche sur l'épaule du garçon et les filles, vous serrez ici légèrement votre avant bras. Hein Donc, n'oubliez pas les filles de vraiment, on va dire, s'installer derrière, se reposer sur la paume de main du garçon. Comme ça, le garçon peut vous amener où il veut. Si vous n'avez pas cette connexion, si par exemple votre bras est ici, là, ici, voilà, on perd cette connexion, hein, on ne peut pas vous guider. Et ensuite, le, la main gauche, le pouce dans la main, et les filles, vous serrez ici le pouce, pas trop fort, et les garçons, les quatre doigts par-dessus. Et à partir d'ici, il y a toujours une résistance sur le premier temps qu'on va faire le pas salsa. Hein, donc ça va donner 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, Arriba, je mets le poids du corps. Vers l'avant, 1, 2, on avance. Abajo, en arrière. 1, 2, 3, 5, 6, salsa. On rebaisse donc toujours les bras. Attention, pour mettre déjà les attitudes, quand vous allez avancer les garçons, 6, 7, on prépare les bras, on va monter le bras gauche en haut. Et au niveau des bras, ça va faire 1, 2, 3, 5, 6, 7, sans bouger les épaules, on ne peut pas voir ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc on fait arriba, 2, 3, 5, 6, 3 Le 1 est toujours vers le haut. 7. Mombo, on couple devant. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Rumba. C'est des bases donc de côté. 3, 4, 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, côté vite, vite, lent, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le pas à la kouba, là, les garçons, vous poussez votre danseuse avec la main droite, hein, pour la faire avancer, et vous baissez aussi le bras gauche sur le temps. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, on glisse, Donc, il faut bien la lâcher sur le 4, comme ça elle tourne aussi, 7, 8, 1, 2, 3, si on le fait de ce côté, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prochain pas, terre on l'enchaîne d'habitude toujours avec un arriba, avant, 3 terre les garçons ont fait un pas de mambo vers l'avant, et un quart de tour à gauche, en gardant bien le bras gauche en haut, et sur le 5, 6, 7, les filles vont passer devant nous, 5, 6, 7, les garçons ont fait un quart de tour à la fin, donc ça donne 1, 2, quart de tour, 5, 6, 7, devant, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, avec le arriba, 1, 2, 3, 5, 6, 7, devant, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muchas gracias pour ce premier cours. Si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de partager la vidéo. A très bientôt pour le deuxième cours.